Et bien bonjour à tous, c'est Senso, aujourd'hui on se retrouve sur Minecraft et aujourd'hui un truc spécial. Je vais Ah oui là effectivement bien baissé. <rire> Il est pratiquement pizza. Bon c'est mal vous allez dire mais pourquoi euh, Qu'est-ce que tu veux dire un truc par là un truc spécial Bon déjà je vais voir si le mode est bien activé. Bon normalement ce truc-là n'a pas été modifié. Ah! Ah bah si, c'était bien activé! Alors oui, vous allez dire, mais pourquoi tu reçois des bateaux en, en, alors que tu as des bubuches? Voilà, bon bah, vous avez peut-être remarquer pourquoi je reçois des bateaux quand je construis des avec des bubuches. C'est parce que le jeu, il est à, allez, à toi. Donc ça veut dire que tous les crafts, tous les craft, ce que tu veux, sont aléatoires Oui non, mais on craft jamais un truc avec ça. C'est ça pingue Oui oui, je sais, je suis au courant, merci. Donc oui, j'ai mis un mode qui permet de avoir les crafts aléatoires. Il ah, me donne du quartz. C'est jour pour matin, faut que, que si un arbre qui me donne un je sais pas moi des planches. S'il vous plaît, j'ai besoin de planches parce que déjà bon bah ça, ça, ça annonce la couleur parce que déjà si euh, un escalier euh, n'importe quoi un escalier euh, une fleur ça nous donne un escalier euh, c'est un problème quand même je crois qu'il y a un problème dans le système non je crois que des ça c'est des planches je remets c'est des planches ok attends quoi, quoi ça donne bien des planches. Ce bois-là, il donne des planches, donc c'est parfait. Je pense que c'est l'autre bois qui donne pas de planches en fait. Euh, c'est genre euh, sans en fait. attends par contre, j'ai pas compris. Ah <rire> oh non, j'y crois pas. ah oh, mais c'est quoi ça Si j'ai quatre bûches comme ça, ça me un crafte une tarte. Oh d'accord. Ta tarte, elle est un peu bizarre. Hein. tarte à c'est trop. C'est plutôt une tarte au, au bois. <rire> What the fuck. C'est moins de fac, hein. Moi je te le dis. Hein. Ouais, mettons. Ouais, vas-y. Mets ton escalier, je m'en fous. Aïe. <rire> je suis cogné. Mais moi je l'ai eu, c'est bon. 4 planches, ça suffit. 4 bûches, pardon. C'est bon. bon. Je vais faire une table de craft d'abord, parce que, hein, voilà, on ne sait jamais, une table de craft. Oh, Est-ce que je peux craft Oui. <rire> Quoi Pardon euh, Ouais, alors les crafts sont un peu chelous. Ok, d'accord. Je garde un peu les crafts. What the fuck Alors ça, ça change pas, d'accord. Ah, euh, tu veux bien m'expliquer comment je, je une carte avec de la pierre et du bois C'est un peu bizarre les crafts. T'as vous l'avouer Attendez une seconde, je suis donc je disais je me demande que ce que ça va donner la pioche en pire alors là je suis sûr attends j'ai envie de voir un truc je suis sûr si je prends genre de la viande de cochon je sais pas des porcs. oh mais si j'ai envie de crafter un lit ah oui, d'habitude, je fais pas ça quand j'ai du stuff, mais là, j'ai vraiment pas le choix parce que je trouve pas de pierres incroyables. Bon, oh, faudrait que je crève en dessous mes pieds, encore, trouve que je trouve aucun endroit qui donne c'est pratique à la fois. Oui, non, mais J'ai envie de juste ramasser trois pierres. Juste. Pour voir, juste trois pierres, et j'ai mets ma table craft ici Juste trois pierres Donne-moi trois, merci Hop, trois pierres, on peut faire normalement un casque <rire> What the fuck Le craft de la hache Le craft de la... Ah mon dieu Le craft de la hache en pierre Non mais ça pratique en fait, La hache de la. de le craft de la hache en pierre Ça nous permet de faire un casque Mais oui, évidemment Et ça du coup... Ah ouais du coup, ah ok, <rire> très bien c'est quoi j'ai tué What What What What, What je peux faire du diamant <rire> C'est quoi Attends, attends, on va faire du diamant, <rire> j'arrive. Ah, fond la caisse, là. On va faire trois diamants. Allez, hop, euh, il m'en faut six. <rire> C'est quoi ce délire Ah, j'adore, oh, j'adore cette vidéo, putain. J'attends la tournée. Oh putain, je joué en au moins une heure. <rire> What the fuck What? Mais what? Mais what? C'est pas normal. Attends, attends, attends, attends, attends. Je peux faire trois de... Du coup, je peux faire quoi là? Quoi? J'ai fait ça pour rien? Je peux pas me faire. Oh putain, ça devient encore plus chelou Ok, c'est pas les loot, les loot sont normales, Le lit. Le lit ça va ça change pas. Euh, non, <rire> on va pas crafter ça. Le coffre, ça change pas. pas ok, d'accord, c'est moins chien comme craft, mais un peu bizarre quand même. Alors oui. Le genre comment m'aurait dit qu'on pourrait craft.. Euh... What Non oh. <rire> non non non non. Alors là je je refuse Je refuse de croire que c'est vrai Je refuse de croire que c'est vrai que je peux crafter euh, le pain or avec euh, du bois. Ah non non, c'est pas possible Arrêtez de dire n'importe quoi alors je recrache du diamant. <rire> c'est pas mon problème. Je veux pas m'en priver. Je recrache du diamant. C'est quoi ça Ah non c'est rien. Ok merci. Attends attends attends attends. Je vais reprendre les esprits s'il te plaît. Le jeu. Ah de faire n'importe quoi. Est... On n'est pas là. On n'est pas là. On n'est pas là. Ok. Mais non mais. On n'est pas là. Non. Ah voilà là. J'étais bien tout à l'heure. Ok, attends, attends, attends. Je refuse. Attends, attends, attends. attends. Je refuse de pas crafter ça. J'ai envie de crafter. What? Euh, euh. Euh. Oui? Attends, quoi? Euh. Il vient se passer quoi là? <rire> Je viens de prendre des dégâts, pourquoi? <rire> Il se passe quoi là Non mais le jeu, mais... Mais... c'est les crafts non, normalement, c'est pas aussi les dégâts, hein. Enfin, je veux dire, c'est un peu bizarre. Et puis d'ailleurs, j'avais les bulles. Attends, le jeu considérait que j'étais très m'étouffer Non, j'ai de la pierre, mais du coup, je savais pas comment je vais faire pour crafter euh... mes outils en pierre, du coup. Parce que, d'accord, ouais, c'est beau. J'ai les outils en bois, c'est pas de soucis, mais les outils en pierre, je fais comment Est-ce que ça me permet pas de crafter de, des outils en pierre, ça me, ça me permet de crafter du diamant, la pierre. Donc, je fais comment Oh, bon, d'accord, là j'ai pris des dégâts de chute. C'était normal. Mais tout à l'heure c'était un peu bizarre quand même. Oh, il y avait une montagne. t'es sérieux là Juste <rire> à côté, il y avait une montagne. Je veux bien savoir que quoi... ça va quoi donner... Oh, il y a des nouvelles fleurs Des nouvelles fleurs Oui Des nouvelles fleurs Ça va nous donner quoi les fleurs Attention, j'aurais bien me tuer après. Ça donne des dalles. Merci, ça sert à rien. Les pistes en lit, ça sert à rien non plus. Ça donne des dalles. Voilà. Ce, ce, euh, J'ai envie, envie de tester tout. Oui, je sais, il y a des gens qui ont là tout cela, mais je le, je le fais parce que je... avant j'avais pas des murs en pierre. deux fois plus de logique. Ouais, je sais, ça fait moche de laisser les trucs comme ça en l'air, mais moi je recherche un truc normal. Je recherche, je refuse de croire que ça va me donner une pomme en or. Euh, non. C'est pas possible le jeu. Tu peux pas me donner une pomme en or avec du bois. C'est incroyable. Comme moi, je vais créer ça. C'est drôle. C'est drôle. C'est drôle. Il m'en manque du ça. Je vais en avoir 4. Il m'en manque du s. J'ai du diamant. Ouais, ouais. Sans éliminer. Bah ouais. je peux faire. Je peux faire du casque en plus. Je peux faire des casques faire faire du diamant c'est plus précieux pas ah, croire j'ai fait attendez là là là là vous êtes sérieux là les gens vous êtes sûr d'avoir vu que ce que j'ai vu hein <rire> on a fait okay, ça ça change pas ah, euh ça... oh, c'est le crâne de la pioche oh non je le mode il est, bien, il est bien il est bien le mode le mode est bien il euh, y a des trucs qui changent pas par contre ça ça ch ah c'est le bois là il a changé je il y a des trucs euh, ça se différent en bois chaque fois c'est bizarre euh, euh, alors euh, non <rire> alors du coup non on crasse pas ça comme ça ah non ça me crasse du four hein. du coup le four c'est quoi alors ouais ouais je triche je triche attends je peux pas encore crasse le four c'est cause délire encore <rire> attends j'ai pas le commencement du craft du four. Aidez-moi, please. Attends, attends, attends! Attends, attends, comment on récupère ce bois-là? Non, non, non, non, ne mange pas, ne mange pas, pas tout de suite, dans mon cas. Attends, attends, attends, quoi? Il fait nuit, en plus? J'ai bug là. Euh attends. Ok, je viens d'apprendre comment je fais ça, cette pioche. Il me faut juste ce bois là. C'est ce qu'en fait je vois plus rien. Ok, c'est bon, ça revient plus. Par je vois rien du tout. Je suis désolé mais je vais augmenter la lumière Je vois rien. Donc, je vais peut de faire des torches, je ne vois pas strat. Il me coûte de bois et je crafte ma hache. Attends, il... ils sont où Nous montons un acacia T'as compris un truc toi <rire> Et son mon bois Ah mais c'est pas du bois d'acacia je suis con moi Ah oh, il m'a fait trop peur le bâtard Ah bon... Ah oh, il m'a fait peur Mais là par contre je vois plus rien. Je vais baisser la lumière. Laissez-moi qu'il les zombies, s'il vous plaît pas... <rire> C'est parce que je sais pas comment je crafte le truc C'est la lumière, putain mais tous les crafts sont aléatoires. Mais moi, on monte là. Normalement, t'as le sur automatique. Ah ouh, je vais péter la jambe là. Ah oh, non, une sorcière maintenant. Il n'y ah, a que des pissons lit Pourquoi il y a un bloc tout seul là Ça fait peur. Je voulais vais pas croire que ça va faire enfin, Comment on crasse le bois à la planche d'acacia parce que comme ça je peux me créer un... Non, non, non. non. non, non, non, non. Hors de question que tu tombes là-dedans. Mais toi, SOREN <rire> Comme d'habitude dans ma grâce je me fais quelques petites frayères. Dirais, tu dû du bois normal Bon, attendez, attendons, attendez. Cherchez d'autres craft. Je peux pas crafter des trucs avec des graines. Oh mais il peut voir d'autres fleurs, parce que les fleurs, ça, ça donne le plus. Le truc, hein. Ah oui, d'autres fleurs, super. Une. Je sais pas ce que ça va nous donner. Allez, ça. Non. Non. Ça nous donne quoi ça Ça nous donne de la neige. Ah ouais. C'est blanc, donc c'est peut un petit peu plus logique. Ah, la canne à sucre Ouais, c'est vrai que c'est un craft, ça. Bon, on, on utilise ça, mais bon. Je clique, allô Bah, putain. Incroyable. Alors, attends je commence le craft, ça. Pareil, ce sera toujours pareil. Mais vous avez pas le droit moi ça sert à rien de toute façon allez ouais, je te regarde voilà donc euh, le joueur est revenu en euh, deux secondes ouais d'ailleurs j'ai pas compris un truc c'est que genre une araignée m'attaquait et elle, et après elle se barrie genre <rire> j'ai pas compris pourquoi ouais, ouais, non bon, ça à hein. rien Au final, je crois que je vais m'arrêter là, parce que euh, ça fait déjà 20 minutes qu'on est en train de faire une survie comme ça. Ouais, ouais, les crafts sont aléatoires. On a fait quelques crafts, c'est vrai. On en a pas fait beaucoup. Attends, attends, attends, on va faire un dernier craft, on va faire un dernier craft. Ce bois-là, ça va donner quoi Si je prends une planche de ce bois. Oh, ça c'est chiant. Un tapis, ah un bon ah bon ouais, ouais vas-y on va donner un tapis allez <rire> non mais n'importe quoi non mais c'est quoi ces crafts à la con non mais vous avez vu ça les crafts qu'on a eu là non mais non non non non non non non, non. bon on va s'arrêter là pour aujourd'hui c'est quoi non ouais c'est bon et donc voilà. Donc on va s'arrêter là. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo de coup 1 2 3 4 5 6. Je <rire> sais plus parler, hein Donc je disais, donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo de Skub. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo sur Minecraft ou autre. Et à très bientôt les amis, ciao. <rire>